Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, euh, au passage si vous aimez le type de contenu que je vous propose, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur les vidéos, ça fait toujours plaisir et ça en fait, ça fait une bonne promotion pour la chaîne. Voilà, parenthèse fermée, euh, je vous propose aujourd'hui de voir ce petit vaisseau qu'on a réalisé dans les tutos 3ds max, ce petit vaisseau donc, qui est maintenant intégré dans Unity, sur lequel j'ai ajouté des effets de, de particules qui simulent ben, des réacteurs. Et aujourd'hui c'est tout ce qu'on va voir dans le tuto, donc ça va durer que quelques minutes, c'est-à-dire comment on extrait les matériaux, comment on l'importe, comment on ajoute ces effets-là, et tout le reste que vous voyez autour là, c'est autre chose, je vais vous en parler tout de suite, donc le tuto qui va suivre va durer que quelques minutes, mais avant ce tuto, je voudrais vous parler d'une idée que j'ai, c'est de réaliser ensemble sur la chaîne un petit jeu vidéo basé sur la modélisation de ce vaisseau, donc ça prendrait la suite du tuto 3ds max, ce qui serait plutôt sympa, on modélise un élément, ensuite on en fait un jeu. Euh, et le jeu ça serait tout simple, ce serait conduire ce vaisseau à travers l'espace euh, vu de derrière, donc il va en haut ou en bas sur les côtés et il peut éviter les obstacles qui arrivent devant qui spawneraient aléatoirement au loin et qui arriveraient vers lui ou éventuellement les détruire et le but c'est d'aller le plus loin possible sans mourir sachant que ça devient de plus en plus rapide, de plus en plus compliqué, etc. Donc Où j'en suis aujourd'hui Ce sont que des essais, que des tests là ce que vous allez voir. On reprendrait tout ça à zéro ensemble évidemment. Il y a les mouvements du vaisseau, donc avec les effets de réacteur. Donc je peux bouger, aller en haut, en bas, sur les côtés, enfin bon, je peux aussi ne pas bouger éventuellement, et je peux tirer. Donc je trouve l'effet plutôt euh, réussi, enfin, c'est simple, hein. mais ça, ça fonctionne, sachant que le vaisseau lui ne bouge pas, c'est juste la planète là, qui, qui défile, hein. c'est la sphère qui représente un peu la lune, on va dire, qui tourne sur elle-même. Voilà, donc que pensez-vous de cette idée de réaliser ce jeu ensemble N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou via les réseaux sociaux, euh, pour ceux que j'ai en contact, que ce soit Twitter ou Facebook. Et, euh, et voilà, encore une fois, si ce type de contenu vous, vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Je vous laisse avec cette question. Et je vous propose de voir tout de suite la première partie donc, euh, qui, qui, arrive en deux, qui arrive en deuxième partie, mais qui est euh, l'intégration du vaisseau dans Unity et comment on, on extrait les matériaux et on rajoute ces petits effets de particules. Voilà, donc la suite, elle arrivera un peu plus tard sous forme de, de série de tutos de création de jeu. Et je pense que ça ne sera pas une série très longue, ça pourra être fait en trois ou quatre vidéos euh, maximum. Voilà, donc à bientôt, je vous laisse regarder euh, le tuto. A bientôt donc voyons tout de suite comment on prend ce vaisseau 3D là que j'ai exporté en FBX, on se souvient dans le dernier tuto 3DS Max. Je vais simplement le chercher là où je l'ai rangé, c'est ici. Vaisseau matériaux. je l'ai appelé, je le glisse donc dans Unity, dans la partie Asset. Il arrive ici, je vais tout de suite extraire les matériaux, vous allez déjà comprendre pourquoi. Regardez, si je le mets dans mon dossier hiérarchie, il apparaît donc dans ma scène, je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Il est là et il est fidèle à ce que j'ai vu dans 3DS, à ce qu'on a fait dernièrement, c'est-à-dire que les matériaux sont bien répartis, etc. Mais si je veux, par exemple, modifier la partie noire ici, je clique dessus, je dis tiens, le matériau noir, il est là, je le déplie et tout est grisé. Je ne peux absolument rien changer. Le matériau est visible mais il n'est pas éditable. Donc pour ça, il faut retourner dessus au moment où je l'importe. Et dans l'onglet Materials, ici, il faut extraire les matériaux, donc il me demande où, donc par défaut, je vais le faire dans le même dossier là, donc ça va apparaître ici, voilà. S'il y avait des textures, c'est-à-dire des maps de textures, il faudrait aussi que j'extraie les textures, ce qui n'est pas le cas. Donc là, le matériau noir, maintenant, quand je viens ici, je vais dessus, n'importe quel matériau d'ailleurs, et je peux le modifier, lui apporter du reflet, de la brillance, changer sa couleur, hein, si je veux plus que soit noir et qu'il soit euh, jaune, ben vas-y, on fait un vélo, un, un vélo jaune, un vaisseau jaune. On pourra changer tout ça quand on voudra. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est rajouter des effets de particules qu'on trouve dans les standards assets. ici et dans particules système, il y a des préfabs. et il y a un effet Afterburner qui est tout à fait approprié pour ce que je veux faire. Je vais tout de suite le, lui faire une rotation de 180 degrés sur l'axe Y, venir à le retourner dans le sens du vaisseau. Je me mets en vue ISO par dessus. Et puis je vais essayer de le placer vraiment à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire ici, à la sortie du réacteur. Je me mets en vue de profil pour régler sa hauteur. Voilà. Alors on voit ici qu'il faut que je le décale un petit peu. Donc hop, je reviens là. Faut pas avoir peur de zoomer un petit peu. Et puis... C'est pas mal. Ctrl D, je duplique et je décale, et je place là, bon, c ça a l'air d'aller, voilà, c'est pas trop mal. Je peux tout de suite sélectionner les deux effets Afterburner, et les glisser dans le vaisseau, pour les rendre enfants du vaisseau, ce qui fait que maintenant, quand je bouge le vaisseau lui-même, eh ben, les effets, eux, ils viennent avec, ce qui sera pratique pour euh, voilà. pour créer les animations. Donc voilà c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, on verra la suite dans d'autres tutos éventuels qui vont parler d'une création de jeu, mais je vous en parlerai euh, ou je vous en ai déjà parlé je pense en début de vidéo plus en détail, donc je vous dis à très bientôt